Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée, à savoir comment gérer plusieurs tags sur un même objet. Alors vous allez voir que euh, ça peut être utile et je vais ici mettre en scène une, une solution qui va être réutilisable. Alors évidemment il y a d'autres façons de faire mais celle-ci me semble assez euh, sympathique. Donc vous pouvez voir à l'écran deux cubes, OBJ Cube 1 et 2 euh, qui ont un matériel différent pour les différencier. Vous pouvez voir que j'ai apposé déjà le tag Cube sur ces deux objets euh, et j'ai créé ici un script démo script qui est tot totalement vierge. On va s'en servir tout simplement pour tester si notre, euh, notre détection de tag fonctionne. Vous pouvez voir que je l'ai déjà assigné à hein, mes deux cubes. Alors ce qui va être intéressant maintenant et, euh, de comprendre c'est que si je détecte ici que le que le cube vert a, a le tag cube évidemment ça va fonctionner. Maintenant comment faire si imaginons que je veux gérer plusieurs tags sur ce cube bah, Je vais moi vous proposer une solution qui est assez simple. Je vais créer un tag en fait qui contient plusieurs tags. C'est-à-dire que je vais dire que le premier c'est cube. Je vais séparer par une virgule et ici je vais taper vert sa couleur tout simplement. Sur euh, le deuxième cube, je vais laisser euh, cube tout court. Voilà. Donc l'idée maintenant, ce sera de comment gérer. Alors sur le cube vert, je vais bien lui mettre cube virgule vert. Donc j'ai bien deux tags ici. Maintenant, comment les gérer ben, Je vais créer tout simplement une, euh, une classe euh, et une, une fonction statique. Alors je vais créer une classe que je vais nommer par exemple tags, pour que ce soit en rapport, tags au pluriel. Donc cette classe, maintenant on va l'éditer. Alors évidemment, là il ne m'a pas ouvert le bon script. Voilà, on va l'éditer. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire Alors, je vais devoir supprimer tout ça parce que ça n'a pas grand intérêt et elle ne dépendra pas du monobiavio. Peu importe, ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais créer tout de suite maintenant euh, une fonction qui va être publique et statique. Donc, public, statique et la fonction va être de type boolean, donc bool. Euh, et je vais l'appeler compareTags. En fait, on a déjà compareTags, mais là, on va faire compareTags. On va mettre un S pour bien dissocier les deux. Alors, le premier argument sera le tag qu'on recherche. Et le deuxième, en fait, on va devoir passer, comme c'est une fonction statique, sur quel objet ça fonctionne. Donc ici, on va mettre une variable de type GameObject qu'on va appeler OBJ. Donc jusque-là, c'est une fonction assez classique. Alors, la première chose qu'on va faire maintenant, c'est extraire les tags. Donc on va faire une extraction euh, des tags. Alors, je vais mettre ça, évidemment. Voilà, extraction des tags. J'ai oublié le O. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va déclarer un tableau de string, de chaîne de caractères, qu'on va nommer euh, tabTags. Voilà. Euh, et on va dire quoi Que c'est égal à obj, l'argument, en fait, l'objet qu'on vient de passer en paramètre. On va aller chercher euh, tag, son tag. Et on va faire un split, en fait, pour euh, éclater sous, dans le tableau, en fait, par un séparateur qui va être tout simplement ici la virgule. J'ai choisi la virgule, donc je vais mettre ici la virgule. Donc, jusque-là, c'est bien. J'ai euh, mon tableau euh, tab-tag qui contient euh, tous les strings euh, sur les éléments. Maintenant, vous, vous doutez bien, on va tout simplement faire une comparaison. Donc, on va comparer le tableau, chaque élément du tableau, au tag qui est passé en argument pour voir s'il existe. Donc, on va faire ici un for each et on va taper string en paramètre. On va l'appeler str. Hein. Euh, dans quoi Dans tab-tags. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ben, On va tout simplement faire une simple condition. On va dire if euh, tag égal égal str, c'est-à-dire que si l'élément du tableau est, correspond au tag que j'ai passé en paramètre, à ce moment-là on va faire un return pour que euh, ça retourne une valeur boolean et on va faire un return true évidemment si toute la boucle euh, est passée et elle n'a rien trouvé ben on va faire un simple return false comme ça en fait on va pouvoir le tester facilement donc voilà ma fonction est faite maintenant il me reste plus qu'à l'appeler et la tester donc comment je vais faire dans mon script démo ici on va le faire tout simplement au start on va faire un if et là on va aller chercher donc notre classe qui est tags on va aller chercher euh, notre fonction publique compareTag, qui est statique, donc pas besoin de l'initialiser, ce qui est intéressant justement, et là on va passer en argument le tag, donc par exemple ici je vais mettre cube, euh, et le deuxième argument, n'oubliez pas, c'est le game object. donc je vais mettre ici 10 gameObjects tout simplement. L'intérêt c'est que vous pourriez tester, enfin, euh, ici c'est assez, un, pour, on est obligé, obligé de passer en paramètre ça pour, pour que ça fonctionne, mais on pourrait le tester sur un autre objet aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant, euh, si euh, bah, il a bien le, le, le, le cube est bien présent dans le tag on va faire un print euh, et on va écrire tout simplement le tag ici cube est présent sur et là on va scanner ça avec gameobject.name pour qu'on puisse avoir un petit retour alors là, là, là ça n'a pas grand intérêt hein, mais l'intérêt c'est de voir que ça fonctionne donc on va faire ça Hop, on va le faire plusieurs fois voilà, donc ici on va faire, on va essayer euh, de détecter le tag vert, et on va dire le tag vert est présent sur quel objet euh, euh, et puis c'est tout, parce que je dirais que le troisième ne sert à rien, J'ai pas d'autres tags. Mais évidemment, avec cette façon, on pourrait gérer euh, beaucoup de tags en les séparant par une virgule, tout simplement. Donc maintenant, il nous reste à tester tout ça, on vérifie que l'objet euh, de cube 1 et cube 2 possèdent bien le script démo, on va afficher la console et on lance ça. Et normalement, on devrait avoir le résultat, Compter. Donc on peut voir que le tag « tube est présent sur « obj1 » ce qui est le cas, vous pouvez voir que j'ai bien cube. Euh, le tag vert, bah, de nouveau, j'ai bien séparé par et j'ai vert. Et ici, on peut voir que sur obj2, le tag cube est bien présent. Donc vous pouvez voir que c'est assez euh, facile comme méthode, grâce ici à cette euh, fonction statique, on peut très facilement faire un système de, de multitag, on va dire, sur un même objet. Donc là, j'ai mis cube, virgule vert, mais je pourrais aussi euh, mettre grand, virgule grand, virgule petit, enfin tout ce qu'on veut, euh, ce qui permettrait, dans certaines situations de jeu, bah, imaginons qu'on doit savoir dans un premier temps si c'est un cube et ensuite si, euh, il possède le tag vert, voilà. bon Il y a d'autres façons de faire mais ça, c'en est une en fait et ça répond à la question qui m'a été posée. Voilà, donc j'espère que ça va euh, servir à la personne qui m'a posé la question, ça va servir à d'autres personnes aussi. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye